Alors l'objet, et il Eh bien, bonsoir. Jeudi 24 octobre 2019, c'est l'émission radar numéro 86. Euh, donc, euh, c'est la remilitarisation des esprits parce qu'on est sur le cinquième anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, euh, enfin de l'assassinat de Rémi Fraisse à En 2014 En 2014, effectivement. Euh, donc il faut rappeler un petit peu historiquement euh, le, le, le contexte. On a fait, euh, donc en janvier 2018, les juges d'instruction avaient rendu une ordonnance de non-lieu pour tenter de clore le dossier euh, Rémi Fraisse. Donc Le jeudi 25 octobre 2018, notre émission Radar numéro 68 s'intitulait « Pour la vie » et était sous-titrée « Attention, arbre méchant ». Nous étions comme ce soir en direct de la place parisienne de la République pour rendre un hommage non-violent au jeune militant écologiste Rémi Fraisse, assassiné dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, il y a cinq ans, par une grenade tirée par un militaire de la gendarmerie à Sivas. Donc on est à nouveau sur la place de la République, c'est important d'être en public pour parler euh, d'un civil tué par un militaire. Donc il y a un an, pendant cette émission, nous annoncions que l'avocat de la famille de Rémi Fraisse avait déposé auprès du Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC. Il s'agissait de contester la compétence des juridictions militaires pour juger les responsables de la mort. Civil. Alors le mardi 7 janvier 2019, le conseil constitutionnel rejette la demande de l'avocat de la famille de Rémi Fresse. Alors ces sages estiment qu'il est constitutionnel. Je laisse passer parce que ça couvre vraiment. Donc, oui parce qu'on est dehors, hein, ça mais, on ne l'a pas précisé mais bon. Voilà, ceux qui s'auto-intitulent les sages au conseil constitutionnel, estime qu'il est constitutionnel qu'un militaire soit jugé par un tribunal militaire même lorsqu'il tue sur ordre un civil non armé donc le lendemain donc le, le lendemain de, de, du jugement du conseil constitutionnel donc qui déboute l'avocat de la famille de Rémi Fraisse et eh bien le lendemain un autre militaire était jugé euh, par le tribunal correctionnel de Toulouse alors là cette fois-ci, ben, on est dans une juridiction civile, allez savoir pourquoi. Euh, pour avoir blessé gravement à la main droite une jeune militante sur la ZAD de Sivins le 7 octobre. Donc, euh, euh, moins de 15 jours avant la mort de Rémi Fraisse, une jeune militante écologiste a été euh, gravement blessée sur la ZAD de Sivins. Alors, ils, le militaire effectuait une évacuation illégale et musclée et euh, ce maréchal des logis-chefs avait lancé une grenade de désencerclement. Alors en Europe, euh, seules les forces de l'ordre françaises utilisent ce type de grenade euh, sur des manifestants euh, non armés, donc il s'agit de matériel militaire. Donc il a utilisé une grenade de désencerclement dans le cadre d'une opération illégale et musclée d'évacuation et il l'a jetée dans la caravane qu'occupait légalement et pacifiquement la jeune victime voilà donc euh, elle a eu la main droite sérieusement abîmée parce que et lui il a écopé de six mois avec sursis rassurez-vous euh, euh, ça je dis ça pour le couple Balkany euh, pour mise en danger volontaire de la vie d'autrui voilà donc je ne sais pas si euh, bon, par exemple mon ami euh, euh, Fabrice avait jeté une grenade de désencerclement euh, sur le couple Balkany et qu'il avait blessé à la main Madame Balkany C'était ma fête Je, je pense que c'était ta fête effectivement et que tu n'aurais pas coupé à du ferme plutôt qu'à six mois de sursis donc il faut revenir un petit peu sur ces grenades donc sur ce matériel militaire qui est utilisé euh, sur des manifestants euh, non violents ou dans le cadre de cette évacuation illégale carrément on balance dans une caravane de zadistes une grenade. Donc on sait qu'un euh, engin explosif est d'autant plus dangereux quand il se trouve confiné, donc c'est extrêmement grave. Euh, alors peut-être que les militaires ne reçoivent pas une formation, mais s'il avait voulu tuer, euh, il ne s'y se serait pas pris autrement. Donc ces grenades de désencerclement sont des grenades à fragmentation, alors majoritairement en polymère, voilà, donc c'est du caoutchouc durci. Donc Elles sont réputées pour pouvoir blesser gravement car elles contiennent, selon leur type, entre 20 à 30 grammes de TNT. Donc voilà, il faut que les gens comprennent que des morceaux de plastique sont propulsés. Euh, c'est une grenade à fragmentation qui contient aussi des petites pièces métalliques. Euh, mon ami d'ailleurs Fabrice m'avait envoyé une formidable photo où on voyait l'extraction d'une jambe d'un manifestant euh, d'une partie métallique d'une grenade à fragmentation et c'est vrai que la... ce n'était pas joli joli avoir. Donc voilà, ça contient 20 à 30 grammes de TNT. Alors le TNT, on pense tout de suite au comité Nobel et au prix Nobel de la paix. Voilà, c'est quand même Monsieur Nobel qui a appris en mettant le tri dans de la sûre ou dans un autre ou dans un polymère qu'on arrivait en fin de compte à pouvoir le transporter de manière beaucoup moins dangereuse et stabilisée. Donc ces armes, et on le répète depuis bien avant 2014, doivent être immédiatement. Interdite d'utilisation ainsi que toutes les autres armes de jet. Si cela n'est pas fait, c'est uniquement, mais alors uniquement, parce que les politiques ont fait le choix de la violence légitime. Et moi, je me souviens d'une intervention qui a été effacée de M. Jean-Luc Mélenchon sur le premier anniversaire de Rémi Fraisse. Alors là, il y avait foule, hein. c'est pas comme ce soir. Là, euh, Là, il y avait foule, on était pas loin du mur de la paix, et M. Jean-Luc Mélenchon avait trouvé très intelligent de dire aux médias que les militaires avaient obéi aux ordres, qu'il s'agissait de violence légitime, et qu'il a fait un sérieux rétro-pédalage euh, depuis euh, qui s'est pris certainement un gros coup de pied dans le cul aux élections uniques européennes où il fallait pas participer, vu que le peuple français avait dit non euh, à cet empire commercial de l'Union européenne par référendum d'initiative citoyenne le 29 mai 2005. Référendum que nous avons gagné démocratiquement. Voilà. Donc, la violence légitime, étatique et constitutionnelle, elle n'est jamais euh, remise en question. Donc, pourquoi... Est-ce que par rapport à la mort de Rémi Fraisse, au lieu euh, d'essayer euh, d'emprisonner le gendarme qui jette la grenade, on ne s'intéresse pas à la légitimité des personnes à l'origine des ordres donnés Parce que moi un militaire, euh, quand il utilise euh, une arme ou quand il intervient, il intervient parce qu'on lui donne des ordres. Alors soit un préfet, soit le ministre de l'Intérieur. Donc ce militaire a agi euh, parce qu'on lui avait donné des ordres. Alors là, il n'y a eu euh, aucune interrogation là-dessus sur euh, la légitimité des personnes à l'origine des ordres et qui permettent l'utilisation sur des militants non violents et non armés d'armes, Voilà, d'armes d'armes qui ne sont utilisées, je le rappelle, ces fameuses euh, grenades à fragmentation en Europe que par les forces de l'ordre françaises. Donc tous les préfets, qui ne sont pas des élus, hein. les préfets sont nommés euh, par le gouvernement, je crois que c'est le chef du gouvernement qui les désigne, et puis le président, il signe, il signe en bas, et donc euh, voilà, ils sont euh, comme les commissaires européens, euh, ce sont des gens qui sont désignés, ils sont intergouvernementaux, désignés, ils ne sont pas élus. Eh bien, ils devront rendre des comptes à toutes les citoyennes et les citoyens victimes de la radicalisation criminelle décidée par l'ensemble de la classe politique électoraliste, parce qu'il faut bien comprendre que cette opposition électorale est agréée par le système, c'est pour ça d'ailleurs que M. Jean-Luc Mélenchon avait parlé de violence légitime, mais aujourd'hui si vous écoutez les rassemblées nationaux ou, ou les insoumis, eh bien vous remarquerez qu'ils parlent du système en l'appelant « notre démocratie ». Alors je leur laisse cette démocratie, parce que moi j'estime que euh, dans un pays où des gens non violents et non armés peuvent être mutilés ou tués par des militaires euh, qui euh, en toute impunité Eh bien nous ne sommes plus en démocratie voilà donc les élus locaux il faut parler des élus locaux parce que là ce soir Marc tu l'as vu on est là comme tous les jeudis hein. Attends, tu voilà. ce soir on était là comme tous les jeudis de 19h à 20h et ça va me permettre tout à l'heure d'ailleurs de donner la parole à un ami qui est là avec nous euh, un ami SDF voilà qui dort dehors voilà on fait notre émission dehors mais on va on va on va laisser parler quelqu'un qui dort dehors parce que il s'agit de laisser parler les gens je vais même pas dire les vrais gens les gens parce que aujourd'hui on est dans un système où moi j'ai vu hier un pseudo journaliste à la réunion il fuit les gaz lacrymogènes parce que Macron allait faire un tour là-bas donc visiblement comme il y a un taux de chômage de plus de 40% là-bas, les Réunionnais n'étaient pas très contents. Certains étaient en gilet jaune et donc il y avait un homme derrière le journaliste avec des ballons jaunes tout à fait non-violents mais qui suivait le journaliste pour bien montrer « on est là ». Et le journaliste à aucun moment n'a passé l'esquimo les euh, à ce manifestant Et donc il disait « oui, il y a eu des heures violentes, donc la police a utilisé les gaz lacrymogènes et, et le ». Et le, le non-violent qui avait ses ballons jaunes il dit « mais non, on était complètement pacifiques et non-violents ». Et, et le journaliste rend l'antenne. Donc voilà voilà le journalisme aujourd'hui. Voilà, voilà comment, comment dans les médias, on nous présente euh, la visite d'un président élu par moins de 18% euh, du, des, des, des votants, même pas du corps électoral, des votants. Euh, et il n'a donc aucune légitimité le peuple conteste cette légitimité et les médias, et que font les médias eh bien, Ils expliquent que si on jette des gaz lacrymogènes et éventuellement si des gens perdent leurs yeux, c'est parce que ces gens-là sont de violentes crapules de violentes et, des, et des gens euh, euh, euh, irrespectueux euh, du droit et, et surtout de la vie euh, et de l'intégrité physique des personnes et donc c'est rigoureusement faux. Donc, je vais laisser deux secondes la parole à andré parce que lui-même, là on parle de gendarmes, on parle de militaires, mais dans le cadre des gilets jaunes, il y a beaucoup de gilets jaunes et aussi de, de SDF, de gens qui sont à la rue, qui ont affaire soit à des gendarmes, soit à la police, et qui visiblement ne sont pas traités comme devraient l'être n'importe quel citoyen ou même n'importe quel être humain. Voilà, je te laisse la parole André. Parle ben, bien fort. Ça, euh, ben, salut, bonsoir. Euh, donc euh, euh, moi je suis italien, excusez-moi, bah, le mon accent euh, c'est un peu différent. Euh, J'ai pas encore français et j ai, j ai vou, je veux dire, euh, je veux vo, expliquer plus que dire. Je veux expliquer quelque chose de euh, très important parce que euh, euh, dans l'Italie, à la France, à la Bulgarie, à la Turquie, la France, ça m'a choqué vraiment. Euh, euh, et et j'ai resté mal euh, euh, parce que la France, c'est un bon pays. Euh, c'est un pays riche, euh, démocratique pour dire voilà, mais aujourd'hui, pas du tout. Euh, J'insulte le système, euh, le système français aujourd'hui, euh, parce qu'il y a un système un peu euh, trop. Euh, avec la violence, voilà, Là, mon accent c'est différent, hein, excusez-moi, la, la violence et tout ça. La violence institutionnelle, euh, donc ra raconte ce que tu as vécu. Voilà, donc moi je suis un SDF, euh, je dorme dans un parking à Châtelet, euh, un, un parking public, il euh, y a plus d'enfants fois que sont arrivés, les policiers euh, avec euh, la mairie de Paris, et ils sont me virés et tout. Euh, Qu'est-ce que j'ai Les matelas avec ils les cartons et et tout. Ils ont pris des affaires. Ils ont pris toutes mes affaires et tout. Et j'ai resté sans rien. Euh, après, la troisième fois, ils sont arrivés. D'où voiture de police. Euh, sans, sans la mairie de Paris. Euh, ils m'ont pris pour les pieds. Et moi, pour me euh, dire. Pour, euh, pour, euh, pour protection. J'ai cassé un flic, et je l'ai fait tomber à terre. Et il y a un autre trois euh, que, qui Ils sont cassés le nez. Euh, voilà, le nez est cassé, totalement cassé. Et ouais. tu avais deux, deux euh, immenses cocardes J'ai des... fini à l'hôpital. J'ai fini à l'hôpital euh, Pour plus de 12 semaines et demi, j'ai les, les yeux noirs, le nez que j'ai mal à respirer et tout et donc c'est pas c'est pas ça que je veux dire pour dire oui le système aujourd'hui ça marche pas euh, j'ai fait un peu de la politique c'est vrai mais ça parce que le monsieur m'a passé la parole, euh, donc je, je veux bien parler de ce que ça se passe vraiment aujourd'hui. En France, exactement. En France oh, comme à Paris. Donc il y a une criminalisation euh, des pauvres. C'est-à-dire le fait que tu sois à la rue, tu es traité comme si tu étais un criminel. Oui. Exactement. Euh, donc euh, ça dit que moi, euh, je suis traité comme euh, quelqu'un. Comme un bandit. Euh, euh, que pour dire euh, les chiennes, il y a plus de priorité de moi euh, que pas euh, comme moi. Voilà donc euh, ça c'est rien bah, euh, à parler, parce on a parlé parce qu'on a parlé de les le système le euh, système le système français aujourd'hui c'est un système pourri euh, capitaliste, extrémiste et corrompu. Euh, euh, euh, euh, oui, aussi oui. Euh, là euh, j'interviens euh, parce que j'ai maintenant la parole avec vous euh, euh, j'ai dit qu'aujourd'hui euh, Macron Hein? Ce n'est pas un président de la République française. Macron, ce n'est pas un président de la République française. Non, non. Macron, c'est un chef d'état national. C'est la 5ème république. Pourquoi la, la France, il y a cinq... Aujourd'hui, on a cinq républiques et Jean-Luc Mélenchon, déjà, elle a proposé la 6 sixième république. Excusez-moi. En, en Amérique, il y a 47 présidents. Hein, le 47e euh, euh, euh, Donald Trump, voilà, euh, pour dire qu'il n'y a qu'une république. Viennent en Italie, moi je suis italien, je suis italien. Viennent hein? euh, hein, en Italie, le président de la république, il n'y a qu'une république. Il n'y a pas que la première, la sixième, la seconde, n'importe quoi. Voilà. Et nous, on ne euh, veut plus de président. Hein. Donc que... euh, là, Emmanuel Macron, c'est. Chef, c'est un chef d'état. C'est un chef d'état. Voilà, envoyé comme le pape. envoyé de qui voilà. voilà. C'est qui que c'est passé là? Euh, ben Macron euh, euh, avant Sarkozy avant. Donc, tu as porté C'est dire que si, moi je porte les plantes contre toute la France, contre tout ce système, parce que moi je suis quelqu'un que j'ai voyagé dans tout le monde. sais en Bulgarie, en Turquie à Istanbul. En Bulgarie, j'étais à Bansko et euh, euh, euh, à Sofia. J'ai fait, fait des grands rassemblements euh, européens euh, que j'ai parlé pour les droits à l'homme. Les droits à l'homme, c'est quelque chose de, de human rights, c'est quelque chose qui doit être le plus respecté de tout le monde. Fondamental. La, oui. la France, la c'est France, un des premiers pays qu'elle a signé pour les droits à l'homme, voilà, et les droit à l'homme, je me trouve ici, euh, pour dire, il y a plein de personnes qui sont dehors, oui. ils ont pris la place des de chiens, même pas les chiens ils sont dans la rue, ils ont pris la place des de chiens, euh, quand tu fais le tour la nuit ici, sur la place République, toi tu trouves beaucoup de personnes qui dorment dans la rue, Hein, là, qu'est-ce hein. qu que j'ai en train de dire à vous hein, Qu'est-ce que j'ai en train d'expliquer à vous Qu'aujourd'hui, nous, on est dans un système de pleine de corruption totale. Voilà. Nous, on est comme les bourrottis, les marionnettes. Voilà. Ben, euh, je te, des, des cobayes. Ben, je, te, je te remercie, André, parce qu'il faut... Ouais, okay, on, okay. On, on va Merci continuer. à vous. Mais, euh, bonne mais, soirée. Mais ton témoignage est, est très intéressant sur les violences sur les violences policières et surtout sur l'impunité. C'est-à-dire que toi, euh, tu as, as été hospitalisé, euh, tu as été porté plainte, mais il n'y a rien eu, il ne se passe rien. C'est-à-dire Il y a une impunité totale pour les gens qui t'ont passé à tabac et qui t'ont cassé le nez. Et donc c'est ça, il y a une utilisation d'armes potentiellement et pratiquement létales sur des citoyennes et des citoyens non violents, porteurs de, vida, de vitales revendications sanitaires et sociales, et elles sont constitutionnellement permises. C'est-à-dire que la Constitution de la Cinquième République est une Constitution militaro-industrielle qui permet aux militaires et à la police d'être aux ordres non pas de, de des citoyens, mais ils sont aux ordres et au service des industriels et de même les militaires et les policiers. C'est-à-dire que on ne protège pas le citoyen, on protège les industriels des citoyens et on le voit à Rouen. Euh, on le voit par rapport à Notre-Dame de Paris, on le voit par rapport à l'incendie de la SIAP à HR le 3 juillet euh, dont tous les partis de gauche en région parisienne font une omerta totale parce qu'ils ont tous touché leur petite miette des 1,2 milliard d'euros qui sont dépensés tous les ans dans ces 600 hectares qui sont là pour traiter les eaux de l'ensemble de l'île de France. Et, et ils ont passé des marchés à une transnationale qui s'appelle Siemens. et depuis des décennies c'est toujours Siemens qui remporte les marchés alors qu'il n'y a aucune interopérabilité entre les installations selon les années où ont été mises en place donc la cour des comptes doit s'occuper de ça et il faut aller débusquer la corruption parce que la base de tous les fascismes la base de toutes les dérives fascistes c'est la corruption. C'est-à-dire que si on a aujourd'hui des gens qui dorment dans la rue en France, c'est parce qu'il y a des gens, des corrompus, qui vivent très bien. Et aujourd'hui, M. Balkany espère obtenir un non-lieu, sortir de prison, alors je ne sais pas, par l'opération du Saint-Esprit, pour retoucher à nouveau ses indemnités euh, de maire. Et moi, je trouve ça proprement scandaleux. C'est-à-dire que moi, je suis contre la peine de prison. J'estime que M. Balkany devrait être dehors, mais condamné à la confiscation de ses biens et à des travaux d'utilité collective à vie. Voilà. Et bien un voleur, on doit lui voler ce qu'il a volé. On doit le rendre au peuple. Et si le peuple est pauvre, c'est parce qu'il y a des gens qui volent le peuple. Alors, notre actuelle inique constitution, plus que c'est que ça génère, elle a plus de 60 ans. 1958, 2019. Hein. Et très en avance sur ce que veulent mettre en place tous les dangereux et nuisibles promoteurs privés et publics du nouvel ordre mondial. Voilà, les pyramidions oligarchiques et plutocratiques des gouvernements et des conseils d'administration déterminent au nom de la divine croissance militaro-industrielle ce qui est bien et mal. Comme le disait euh, un certain Malcolm X, peu avant d'être assassiné, il disait... Euh, parmi les plus puissants des, des pouvoirs ce sont les médias parce qu'ils ont le pouvoir de rendre les coupables innocents et les innocents coupables et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui des choses assez extraordinaires où il y a des Julien Assange euh, qui se retrouvent euh, interrogés lâchés même presque par ses défenseurs euh, ou des Edward Snowden euh, qui ont dénoncé le fait que les était étaient généralisés, robotisés sur la terre. Et ce sont ces gens-là qui ont des problèmes. Ce ne sont pas les gens qui ont mis en place cette dictature mondialisée qu'ils osent appeler ordre mondial. Donc le Brésil, le Chili, la France, les peuples vivent dans le déni quotidien et institutionnel de leur pouvoir. peuple, pouvoir démocratie, pouvoir du peuple, et eh bien quand le peuple est désaisi de tous ses pouvoirs, quand le peuple est impuissant, et eh bien il est tout naturellement poussé à la violence. Tout naturellement. Et c'est pour ça que nous, nous appelons la non-violence, parce que ces salopards, ils nous volent, mais maintenant ce qu'ils veulent, c'est voler nos vies et nos santé. C'est ce qu'ils font, ils volent le... nos vies et ensuite ils oui, les exploitent. mais non, mais ça va plus loin. C'est-à-dire qu'actuellement, ils sont en train de monter les gens, les uns contre les autres. Euh, de manière partisane, de manière confessionnelle, euh, de manière euh, culturelle, de manière nationaliste, pour que l'on fasse le travail à leur place, pour qu'on se tue les uns les autres. Voilà le nouvel évangile de cette abomination planétaire qu'ils ont appelée ordre mondial. Donc c'est le déni mondialisé de la démocratie. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle révolution française, parce qu'une nouvelle révolution française, si c'est pour tomber dans la terreur et remplacer des oligarques par d'autres oligarques, ceux que veulent les Ruffins et les Mélenchons. Quelle espérance, quelle revendication sociale et sanitaire est-ce qu'il y a dans le fait de dire Macron démission Aucune Il ne s'agit pas là d'un programme. Aujourd'hui, le vrai programme, celui qui faisait l'identité euh, du modèle français, il nous venait de quoi Il nous venait du programme du Comité National de Résistance. Le, pain, ces fameux, le, CNR. le CNR, ces fameux « jours heureux ». Eh bien, qu'en reste-t-il Rien Rien Parce qu'en 1945, le gouvernement provisoire a décidé de la création du CEA. On a imposé le nucléaire aux Français pour avoir la bombe. Il n'y a jamais eu aucun vote, ni de députés, ni de personne. Ça nous a imposé. Alors, quand je vois des gens... De cette opposition électoraliste qui, qui, à chaque veille de d'élection, veulent relancer un grand débat sur le nucléaire. Mais de quel grand débat s'agit-il Il n'y a jamais eu débat, il n'y a rien à débattre. Ce qui nous est imposé n'a pas à être débattu. Voilà. Donc ce nouvel ordre mondial, il n'a en réalité rien de nouveau. C'est l'ancien désordre occidental colonialiste, progressivement mondialisé. Voilà. C'est l'école de Chicago devenue la mesure économique mondialisée d'une ère philo-plutocratique où le sanitaire et le social sont totalement exclus. Millionnaires et milliardaires décident, ordonnent, règnent. On le voit bien d'ailleurs, euh, au Chili, c'est un milliardaire. Aux états unis c'est un milliardaire. Comment se fait-il que cette pseudo-démocratie soit dirigée par des, par des milliardaires, et en France on a quoi On a des ministres multimillionnaires. Mais comment est-ce qu'on peut oser prétendre avoir un gouvernement qui va prendre la défense du peuple quand ces gens-là sont multimillionnaires hein C'est impossible. Tout, tout ça est de l'ordre et purement incantatoire. Donc, les pauvres conformistes, c'est les pauvres agréés, vivent dans la frugalité. Ah oui, non, enfin, avant, il faut dire que les, les, les, les, ce que j'appelle les vrais pauvres, Donc, la, la pauvreté est devenue un crime imprescriptible. Il est le juste châtiment de tous les feignants. Donc c'est pour ça qu'on te frappe quand tu es pauvre, parce que tu es un feignant, t'es un moins que rien, euh, euh, comme, comme l'a dit euh, le chef de l'État Macron, oui. tu n'es rien. Tu n'es rien. Par contre, il y a des pauvres conformistes et agréés. Alors qui sont-ils Ils vivent dans la frugalité médiatique heureuse, sponsorisée et souvent confessionnels, de ceux qui savent se taire sur tous les sujets qui pourraient devenir motifs de fâcherie. Alors ils travaillent une terre offerte généreusement par de riches industriels, alors de manière biodynamique, hein, dans le cadre d'un modèle économique conforme aux normes comptables de l'optimisation fiscale par fondation interposée. Alors ces pauvres, bien comme il faut, comme euh, Sainte Mère Thérésa, savent s'opposer au divorce des pauvres criminels. Par contre, ils savent faire preuve de mansuétude lorsqu'un couple princier se sépare. Alors, ils interviennent dans des processus électoraux pour tenter d'empêcher l'adoption démocratique du droit à l'avortement ou colibris ras ra rassemblés et insoumis pour permettre aux candidats adversaires déclarés du monde de la finance. Alors, hop, hop, hop, hop. Pendant que tu cherches, moi j'ai un petit non. commentaire en direct, c'est Jean-Pierre Reynaud oui. qui nous dit que la prison de Balkany n'est pas vraiment une prison d'après, qu'il se fait apporter sa cuisine, une cuisine qu'il aime. Oui, mais tu sais que Maurice Papon, euh, quand il était en prison, euh, parce qu'après j'ai un ami qui sort de prison, donc il pourra parler de ce qu'est la prison, c'est un vaste sujet, c'est pour ça que je suis contre la privation de liberté, mais la prison, quand M. Papon est en prison, et eh bien M. Papon... Euh, se promenait, euh, pouvait sortir quand il voulait, recevait des gens. Euh, voilà. Euh, ce n'était pas vraiment un régime carcéral. Et il s'est arrangé avec ses avocats, ils ont fait un peu d'optimisation fiscale. Il a tout donné à ses enfants et à ses petits-enfants, ce qui fait qu'il est devenu insolvable. Et quand il a été condamné par les familles... Euh, euh, enfin les rescapés euh, du génocide euh, euh, juif euh, auquel il avait euh, directement participé pendant la seconde guerre mondiale et eh bien il était condamné à plusieurs millions de, de nouveaux francs et et eh bien ce sont les français qui ont payé euh, la facture euh, de ses indemnités vu qu'il était devenu un, euh, miraculeusement insolvable comme un certain euh, humoriste qui s'appelle je crois euh, Dieu donné Mbala Mbala alors euh, pour en revenir au candidat de la finance parce que oh, moi j'oublie pas les colibris euh, rassemblés et insoumis qui ont aidé euh, à l'élection euh, du candidat euh, opposé au monde de la finance et qui lui ont permis d'accéder électoralement à la charge suprême sans rien demander en échange hein, moi je me souviens euh, sans, sans rien demander en échange, et, et, et donc, euh, voilà, aujourd'hui, on est dans, une, dans, dans un système où nations et traités internationaux enfument les gens. Et donc, il faut, il faut que les gens aient peur, il faut que les gens fassent qu'à à nous. Est-ce que tu sais, Fabrice, que c'est la fin du monde as bon entendu parler. Ah, as entendu parler, Ben, tu beaucoup de mal à ne pas en entendre parler, il faudrait que tu sois aveugle et sourd. Alors donc moi je vais expliquer une chose par rapport à ça, c'est que cette communication onusienne, elle, elle avait déjà été euh, faite en 1992 par une jeune femme, euh, plus jeune même que Greta Thunberg, qui s'appelait Severne Suzuki. Et donc le 26 avril euh, en 1992, elle s'est adressée euh, à l'ONU et elle a, elle, a, euh, dit, elle a fustigé le monde des adultes euh, à cause duquel euh, les enfants étaient bien malheureux dans le monde mais sans jamais parler de ce qui s'était passé le 26 avril 1986 sans parler des plus de 800 000 enfants qui en Biélorussie se tapent 70% des retombées de l'explosion du réacteur RBMK numéro 4 de la centrale Lénine euh, dite de Tchernobyl en Biélorussie euh, et qui se sont tapés 70% des retombées grâce aux hélicoptères soviétiques qui ont fait de la géo-ingénierie pour que les pluies euh, permettent d'éviter qu que cela retombe sur Moscou, ce qui aurait été fort gênant euh, à l'époque. Donc, eh bien, en 2019, euh, Greta, toujours à l'ONU, elle tient exactement le même discours. Euh, les, les adultes, quelle bande de salopards tous ces adultes, euh, c'est à cause d'eux que les ours blancs, les pingouins et j'en passe, euh, et la biosphère et machin truc et machin bidule, c'est les adultes, voilà, et aucun mot aucun mot pour tous les enfants qui vivent dans la région du Tohoku au Japon hein, qui en mars 2011 se tapent les retombées de l'explosion du réacteur numéro 1, 2 et 3 et aussi euh, des joyeusetés de la piscine de désactivation du réacteur 4 qui visiblement se met un petit peu à bouillir et puis voilà, il bon, y, y a plein de saloperies qui partent dans l'environnement, voilà, donc ils sont privés de leur jeunesse, hein, privés de leur santé, privés de leur jeunesse, ils peuvent pas aller jouer dehors parce que tout est radioactif, quoi, et puis un petit gamin a tendance à mettre ses mains dans la bouche, voilà, et donc à se contaminer. Donc voilà, donc on est, surtout on ne va pas parler du nucléaire, parce que la principale agence... Tout en haut de l'organigramme de l'Organisation des Nations Unies, elle s'appelle Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Et donc cette fameuse AIEA, elle donne des ordres à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé. Donc quand il y a des problèmes avec des centrales, que ce soit à Tchernobyl ou à Fukushima, eh bien l'OMS n'a pas le droit de communiquer sur les conséquences sanitaires. Ils sont obligés d'avoir l'accord de l'AIEA. Alors imagine que l'OMS. Euh, par rapport à la cigarette euh, ou à l'alcool, n'est pas le droit de communiquer sur les conséquences et soit obligé de passer par le ministère de l'Industrie, voilà. Donc n'oublions pas quand même que le tabac en France fait je crois 70 000 morts, 70 000 morts, c'est-à-dire que euh, voilà les accidents automobiles, ça paraît presque ridicule à côté, mais ça va pas empêcher l'actuel gouvernement de développer des nouveaux radars euh, euh, voilà, euh, qui, au-delà de la pollution radioélectrique, vont pouvoir verbaliser au kilomètre près euh, euh, et n'importe quand, et de, et de manière complètement invisible, donc avec des, des flashs qui seront invisibles. Donc euh, ils vont éviter au système coyote, à l'organisation citoyenne, pour échapper à ce racket organisé euh, de manière institutionnelle, vu qu'aujourd'hui, ben, oui, la, la police, son rôle principal, c'est de racketter légalement le citoyen. Euh, au profit euh, bah oui, de grandes sociétés qui fabriquent, qui vendent les radars enfin de voilà, de, de ce qu'on pourrait appeler le, du brigandage légal et constitutionnel donc moi je le dis franchement il serait criminellement stupide d'élire en 2020 des personnes constitutionnellement impuissantes localement donc ah oui je parle des futures élections municipales il serait dangereux et stupide d'appeler les plus précaires d'entre nous à risquer, à risquer inutilement leur santé et leur vie sans appeler préalablement tous les élus opposants déclarés à quitter leur confort constitutionnel en démissionnant immédiatement et en mars. Aujourd'hui, on entend des gens qui se prétendent d'opposition Chacun de verser sa petite larme quand il y a un gilet jaune destropié, Chacun de dire « Oh, c'est pas bien, euh, il faut sauver notre démocratie. » Et tous, ils ont le cul bien au chaud en tant que député, en tant que sénateur, en tant que pseudo-député européen qui n'écrivent jamais aucune loi et qui sont d'ailleurs fort bien rémunérés hein, pour euh, collaborer euh, avec cette ignominie que les Français ont refusé le 29 mai 2005. Eh bien, ces gens-là, non. Ils n'auront jamais le courage politique de tous démissionner. Alors moi je dis les rassemblées nationaux, les insoumis, euh, les anticapitalistes, les écologistes européens de mes couilles, réunissez-vous, démissionnez, vous allez voir le Macron il va faire pchit, il va faire pchit, en 15 jours tout est réglé. En 15 jours tout est réglé, mais la crise constitutionnelle consécutive à ces courageuses décisions politiques eh ben, elle pourrait déboucher rapidement sur la restauration non violente et démocratique de la priorité des vitales doléances populaires sur la scandaleuse résilience constitutionnelle et légale des intérêts particuliers des plus riches. Parce que n'oublions pas non plus que ces présidents et ces ministres millionnaires eh bien ils se sont exonérés de l'impôt sur la fortune en expliquant bien que bon, euh, c'est pas ça quand même qui allait euh, permettre de régler euh, les problèmes bah, disons que ça allait quand même peut-être régler leurs problèmes fiscaux euh, vu que visiblement avec euh, le couple citoyen et constitutionnellement et légalement euh, maire de levalois perret ils partagent en commun le peu d'enthousiasme à vouloir financer nos hôpitaux ou nos écoles. Voilà. Et ça, il faut le dire. Donc, le contexte mondial n'est pas incertain, comme on essaie de nous le raconter sans arrêt. Si, ils sont tous là. Ah, le contexte mondial est incertain. Euh, euh, alors, l'Europe repli identitaire. Ah, l'Europe identitaire, euh, non! Le repli, les réflexes identitaires sont sciemment sponsorisés par tous les plutocrates avec les soutiens intéressés de leur nuée de nervi. Donc aujourd'hui, par exemple, euh, l'égorgement de fonctionnaires de police à la préfecture de police Mais attends, un fonctionnaire de police, pourquoi il sort pas son flingue, il va en tuer beaucoup plus? Pourquoi est-ce qu'il prend un couteau? Ça a une signification. Il s'agit justement de, de dresser les gens à l'islamophobie à l'intérieur même des institutions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait suite à ça Eh bien, la menace, elle n'est pas venue de l'extérieur. Mais maintenant, pour rentrer dans la préfecture de police, je te vient raconte... de l'intérieur. Ah, je ne te raconte pas le nombre de portillons qu'il faut... Par exemple, moi, j'allais tous les lundis pour Ali. Maintenant, ça va se faire électroniquement. On va échanger les documents de manière électronique. Je, je n'irai plus en préfecture que, par exemple, pour des manifestations comme celle exceptionnelle tous les ans euh, de la mort de Rémi Fraisse. Mais la Alors, mort comment de... tu fais pour signer l'autorisation alors déjà, tu la déposes, c'est-à-dire que tu dis, je veux euh, être à tel endroit, de telle heure à telle heure, euh, de manière euh, non violente, pour revendiquer ceci ou cela, et à partir de là, il ben, y, a, y a un service dans la préfecture de police, qui s'occupe aussi de la circulation, donc c'est très bien, hein. c'est-à-dire que moi, le jour où la police sera rendue, euh, je dirais, à ses vraies tâches euh, de, de protection du citoyen, euh, dans des conditions euh, respectables et démocratiques, j'aurais rien à redire. Mais crois-moi qu'aujourd'hui, par droit de réserve, la majorité des, des policiers sont obligés de fermer leur petite bouche, mais ils n'en pensent pas moins. Aujourd'hui, par droit de réserve, les militaires sont obligés de fermer leur petite bouche, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu plusieurs généraux qui ont été démissionnés parce qu'ils refusent de recevoir des ordres de militaires américains criminels de guerre à travers l'OTAN à travers l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que l'OTAN les, les, a utilisé par exemple des armes euh, nucléaires, mais elles ne sont pas considérées comme armes nucléaires parce qu'il n'y a pas de réaction nucléaire. Mais quand on utilise des munitions à pointes tungstène uranium, ce qu'on appelle les pointes TU, eh bien, on disperse dans l'environnement des matériaux euh, radioactifs et qui vont le rester pour plus que des centaines de milliers d'années, pour des milliards d'années. Donc ces gens-là sont des criminels, et il faudra effectivement à un moment, de manière non-violente, euh, euh, rendre à César ce qui appartient à César, euh, comme avait fait Jésus quand, quand on lui demandait si on devait payer les taxes à Rome. Il a dit « Regardez la pièce. Et qui voyez-vous sur la pièce Ah bah ben tiens ah euh, oh mais c'est César !» Et il a dit « Rendez à César ce qui appartient à César. » Et un jour, moi je dirais, vous rendrez à l'Union européenne euh, tous ces euros. Tous ces euros parce que vous comprendrez que l'euro, comme les monnaies que veulent créer les transnationales, la fameuse Libra, ne sont que les moyens de votre asservissement économique, social et sanitaire. Voilà donc le contexte mondial n'est pas du tout incertain, par contre il est entretenu, on, on entretient ce contexte euh, d'incertitude et on dresse les gens les uns contre les autres. Et, et moi en tant qu'anarchiste, je fais partie des anarchistes non violents qui sont majorité, majoritaires chez les anarchistes, mais souvent dans les médias, quand on parle anarchiste, eh bien, on va tout de suite parler de Ravachol et de Bakounine, donc de minorités, de gens qui auraient leur place, moi je pense, dans l'extrême droite et dans les mouvements nationalistes, hein, qui pour eux, ben oui, euh, euh, à partir du moment où tu es désigné ennemi euh, capitaliste, eh ben on peut t'égorger, euh, te faire sauter avec une bombe, et puis tant pis pour le collaborateur qui passe à côté, et eh bien fait pour sa gueule, Et eh bon moi je ne pratique pas euh, cela, parce que moi, à partir du moment où on va acquérir du pouvoir par la peur et la terreur, et eh bien c'est l'étymologie même de ce qu'est le fascisme. Le fascisme, c'est d'imposer ses idées euh, par l'intimidation, par la violence et par la peur. Et donc, un anarchiste ne pratique pas cela. Un, un, un véritable anarchiste est un démocrate, respectueux de la vie. Voilà. Comme euh, Louise Michel, par exemple. Comme euh, Louise Michel, comme beaucoup, comme la majorité des anarchistes. Alors, quand l'État-nation turque... L'État-nation turque, entendez bien, parce que dans les médias, il y a des gens ils font le raccourci de la Turquie. Non Ouais, si je dis la France, j'y inclue les citoyens français, donc je ne peux pas dire la France en parlant de, du gouvernement Macron et des citoyens du de gouvernement Macron. Je dirais le gouvernement français ou l'état-nation français. Donc l'état-nation turque envoie ses armées combattre sur le territoire de l'état-nation syrien. Eh bien ce sont tous les peuples qui paient la sanguinaire facture, tous les peuples, tous, sans exception, les peuples de Turquie, les peuples de Syrie, tous, tous, ils s'en prennent plein la gueule Parce que quand tu es bombardé, quand tu es mitraillé, quand tu es envahi, quand tu n'es plus en sécurité, eh bien, tu n'es plus en démocratie. Et, et, et donc, à partir de là, oui, euh, il, faut, il faut que les peuples, à l'extérieur, au lieu de dire « Oui, allez, une, allons entamons une bonne guerre euh, » Mettons-nous derrière les femmes kurdes, avec leur uniforme impeccable, avec des abrutis qui se prennent pour des journalistes, qui filment des films, qui font des films euh, du niveau série B au niveau simplement euh, cinématographique. Hein. Moi j'ai regardé la bande-annonce de ce film de merde euh, où tu vois des, des nanas euh, euh, fun avec des armes et des, ah, des... qui tirent. Mais c'est ignoble, c'est totalement ignoble et c'est ça qui participe de, de ce contexte d'armer les cœurs, d'armer des esprits, euh, de cette guerre civile larvée. Euh, Aujourd'hui, oui, il y a des vrais problèmes, notamment en France, qu'on fasse des films sur les SDF, qu'on fasse des films sur les gens qui, qui, qui sont dans la rue, sur les gens qui ont faim. Voilà, ça, ça c'est faire des films militants, c'est faire des films politiques. Et c'est pas appeler les gens au meurtre. Et c'est pas d'expliquer que la guerre ça peut être fun et joli, c'est pas vrai La guerre c'est la merde, la guerre c'est horrible La guerre, la guerre c'est laid, la guerre c'est moche Il n'y a pas de bonne guerre, c'est impossible, il n'y a pas de gloire dans la guerre C'est-à-dire que dans les films de merde que, tu, que la guerre est glorieuse La guerre c'est de la merde, c'est du sang, c'est de la souffrance Voilà, les peuples premiers et derniers Parce que je considère, voilà les peuples premiers, ils en prennent plein la gueule Mais nous on est les peuples derniers Voilà, On, on s'en prend aussi plein la gueule Et bien on est les cobayes on est les cobayes et les otages de mortelles politiques exogènes, et oui, elles sont exogènes, qui sont décidées par des gouvernements et des transnationales. Parce que ce qui se passe actuellement euh, en Syrie, c'est décidé par des transnationales et des États-nations qui sont extérieurs à la Syrie. Le problème qu'ont les Syriens avec la famille Assad, c'est un problème de Syriens. Moi, en tant que Français, je n'ai rien à dire là-dessus. Je ne suis pas né en Syrie, je ne suis pas syrien Qu'est-ce que je vais ouvrir ma gueule Donc oui, je pense qu'ils doivent faire tomber ce putain de dictateur qui les emmerde, mais c'est à eux de le faire tomber, avec leurs moyens On n'a pas à foutre les pieds là-bas, et surtout pas avec des armes Voilà, donc ceux qui tirent d'immenses profits de l'exploitation sans frein des ressources humaines et des territoires, nous considèrent comme surnuméraires. Oui, aujourd'hui nous sommes considérés comme surnuméraires, nous sommes considérés comme étant des charges, décharge vous entendez bien, il va falloir nous éliminer. Donc nous avons le devoir de nous sentir coupables, coupables de respirer gratuitement l'atmosphère de leur monde. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On respire, tu te rends compte, on est en train de respirer l'air de M. Macron, on est en train de respirer l'air de M. Trump, on est en train de respirer l'air de M. Poutine. Tu ne te sens pas coupable de respirer cette atmosphère qui est la leur. Nous devons battre notre culpe car c'est notre consommation qui détruit la planète, et non les nuisibles et faux besoins que les industriels créent en permanence. Ouvrons les yeux, ce ne sont pas les adultes qui font du mal à leurs enfants, comme le dit la pauvre Greta qui est manipulée par l'ONU, c'est l'ONU, ce sont les États-nations, ce et sont... les hommes qu'utilisent leurs femmes Exactement. Ah, eh bien, et bien par les enfants. Il y a la, en... souffrance, hein. la il souffrance. Il y a la des souffrance. Femmes. Hein. des femmes, oui. Il y a la souffrance. Il faut aider les femmes aussi. Bien sûr. Hein. Il faut aider les enfants, les orphelins aussi. Oui. Hein. C'est très bien d'intervenir. Moi, moi j'ai 51 ans en France. les Français m'ont élevé, grâce à eux, je suis une femme capable. J'ai bien construit mon projet. Et voilà, il faut aider les autres aussi. On au a temps. besoin de l'autre. Eh vous Exactement. voyez, vous êtes, vous êtes, vous êtes ce qu'il y a de mieux en France. Parce que vous êtes une femme qui a la liberté de s'exprimer. J'ai la liberté, j'aime je... bien la liberté. Et, ben et j'aime bien collaborer. Bien sûr. J'aime bien aider les gens. Oui. C'est pas l'aide, c'est pas l'argent, c'est la première source. C'est la présence. C'est la écoute. présence. C'est les moyens aussi. Oui. Voilà. C'est pas l'argent. L'argent, l'argent. Il faut aider les gens qui se dorment sur le sol. Oui. Hein vous n'avez pas vu les familles avec trois enfants sur le sol Ça m'a fait mal au cœur. Il y en a plein. Ça. Je reçois des cercles. Aider les gens. C'est logé à moi seulement. Je, je pense aux autres avant de penser à moi. Eh bien, vous avez raison. Hein Et c'est ce monde-là qu'on se faire. Que je demande un film, c'est pour donner aux autres. Hein faut ben, Il faut se défendre. C'est pas se défendre pour se loger. On a un milliard d'euros dans le compte. Il faut penser aux autres, qu'ils n'ont pas même un livre pour euh, se mettre à l'abri. Et vous savez, je le sais par expérience, oui. parce que je regarde autour de moi, les gens qui donnent, ce sont les pauvres. Les riches, on dirait qu'ils ont des aiguilles dans leur poche. Non, ils ne sont pas riches. Non, ils sont pas riches. Ils sont ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Hein. L'ignorance, c'est la pauvreté. C'est la vraie pauvreté. Oui, Et vous voilà. avez tout à fait raison. Oui. L'ignorance c'est la vie. Moi moi, quand je suis. Euh... Je me rappelle plus dans quel aéroport, et euh, voilà, et je ne peux pas dire que je suis l'ignorant, mais je peux dire que je suis pauvre, pourquoi Parce que je vis dans la pauvreté, c'est l'ignorance, ce n'est pas l'argent. Oui. Ça ne me manque rien pour l'argent, mais ça me manque pour, pour aider les autres. L'italien, tu es passé sur Arte Je ne pas penser à soi-même, dans la porte, t'as laissé de pousser un peu, là, tu as grandi, là, tu as grandi, là. Ça fait plaisir de se diffondre un enfant qui dort dehors. Ah ouais, hein? c'est euh, pas la richesse, ça. C'est la vraie richesse. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Ouais. Les gens rient c'est ah, l'ignorance. Merci, merci. Voilà. merci, merci voilà. Il faut aider les autres. Voilà. Il faut collaborer. Et Il faut euh, partager euh, la vie. Madame, je vous remercie merci. parce que votre intervention est merveilleuse. Bien sûr. parce que j'aime bien avancer. J'aime bien, ah, bien non. corriger non. mon chemin. Comment ah, ça se passe à un Le business vous Comment, vous les gens, ils sont, les collés, Comment les gens ils sont vous bien avec jouer. ça après C'est bien, en plus vous êtes exigeante vous-même. exigeante pour être ils un bon exemple. Ah, C'est pas la, la motivation, motivation là. C'est l'argent. Ah, ah, C'est les moyens. tranquilles. Oui. Et vous avez eu raison Merci. de commencer à parler des femmes. Oui. C'est très non, important. Les femmes, les la, la souffrent. Moi, ah ouais, tu je, veux, je, je les que vous je le rachète. Moi je le rachète moi j'ai un garage, je te laisse. Ah, j'ai un garage toi, je Les J'ai la blanche, tu vois la blanche. c'est ça. les C'est pas la richesse. Les, euh, euh, les euh, des hommes qui laissent bon bon. leurs enfants, ils vont avec, ailleurs avec des, des gens qui ne sont pas bien. Il faut aider aussi, enfants. les enfants. Laissez-le, ce n'est pas leur faute, le monsieur. Ça doit être comme ça aussi. Ouais. Ce pas sa faute aussi. Il faut aider les gens. Il faut faire la réparation. Mais ce, que, ce qui est bien, c'est que vous avez la même vision que nous. C'est-à-dire que vous voyez des dire, victimes. Moi, c'est les Français il m'a élevé. C'est les Français mal Quand j'ai rentré en France, je sais pas même lire et écrire. Pourquoi je travaille avec l'ordinateur Parce que vous avez appris à lire et écrire. Voilà. C'est tout. Et donc, c'est des choses importantes. Voilà. Parce que je veux corriger ma vie. Je veux vivre dans la vraie. La vraie. La vraie. Je ne veux pas vivre dans l'ignorance. L'ignorance, je veux stocker un milliard d'euros ouais. dans mon compte et les autres. Je et, autres. et quand on meurt, on ne part pas avec son argent. Ouais. <rire> meurt, c'est pareil. Le cimetière, oui. Tu sais, on a un auteur qui dit la mort, il dit le terminal des prétentieux. Terminal des prétentieux. Voilà. De toutes les créatures. De toutes les créatures. Mais l'expression terminal des prétentieux, je la trouve très drôle parce que tous ces gens qui se disent puissants. Moi, que j'ai rempli mon sac, c'est pour aider les autres. C'est pas pour m'en dire à moi, c'est le mot. Voilà. Vous avez vu, je suis venue de Galpi Regarde. C'est pour aider les autres. Voilà, madame est généreuse. Ah, elle a sûr. compris qu'elle avait besoin de l'autre. <rire> Sans l'autre, elle n'est rien et elle s'occupe d'abord des autres. J'aime bien. Voilà, les merci qui merci beaucoup, madame. Pour la -à -dire la, la, la vie. C'est pas moi, je, je mange trois sacs par nuit et les autres. Hein? Là, moi, j'ai un ami, il dort, pas de, il dort pas dehors parce que je l'héberge il sort de prison. Voilà, ah, on sort de prison et et voilà. Il faut aider. Il faut aider. Et en fait, sur la prison, Allez, tu, veux dire, soirée, tu veux dire un mot soirée, madame. Merci madame. De toute façon, je trouve Merci très bien que, que notre ami Nimo ait rappelé qu'on avait refusé par référendum la, la procédure européenne. Une autre Europe est impossible. Et j'ai apprécié qu'il cite notre sauveur. Il ne faut pas oublier que Jésus est comme le premier à avoir manifesté contre les banques. Il a pris des cordes et il en a fait... Il les a tressées pour en faire une trique. Parce que c'est bien le sens dans, la, dans, dans les écritures grecques. C'était une trique. Ce n'était pas un fouet comme et dans. Et il la... a renversé les tables. Et des il a renversé les banques, les tables oui, des changeurs. Ce sont des banques. Et donc il nous a montré bien. la voie. Le sauveur nous a montré la voie. Et ça, je trouve que notre ami Nimo euh, l'a rappelé. ça, c'est très important. C'est très important. Et c'est et c'est surtout que l'étymologie du mot banque, il faut que les gens le sachent, la, la banque, étymologiquement, c'est une étagère. Donc c'est comme un truc sur tréteau ou sur un mur. Et c'est là où on déposait les valeurs. Et ce sont les Templiers qui, dans les commanderies, déposaient l'heure. C'est-à-dire quand on allait dans une commanderie de Templiers, en France, on disait voilà, j'ai euh, tant d'or et je veux partir par exemple à tir euh, aller euh, euh, dans le cadre de la 7ème croisade. Euh, euh, et je ne vais pas me trimballer, il y a plein de brigands sur les routes, et donc il déposait son heure dans une commanderie en France, et là on lui faisait un, un papier euh, cryptographié, ce qui fait que seul un autre templier pouvait les comprendre, et quand il arrivait à Tyre, il allait dans une commanderie de templiers à Tyre, et là le templier décryptait le papier et savait qu'il devait lui remettre tant d'or. Et donc, il n'avait pas besoin de voyager avec l'or. Et c'est eux qui ont les premiers inventés, je crois, c'est la monnaie fiduciaire. Voilà, le chèque. Et donc, la banque vient de ces étagères sur lesquelles on posait les valeurs. Voilà, après, cet intermède qui, à mon avis, est, est, est intéressant à comprendre, parce qu'on comprend beaucoup de choses en connaissant l'histoire. et bien, il faut voir que... Pour réduire notre nombre actuellement, parce que comme ils estiment que nous sommes surnuméraires, donc on doit quand même légitimement s'inquiéter. Non, euh, non pas du fait que la biodiversité s'effondre alors qu'il y a un réchauffement climatique global et que toutes les périodes de réchauffement correspondent à des explosions de biodiversité, parce qu'on sait très bien que ce sont les industries, que c'est l'industrialisation de l'agriculture, que c'est la surpêche, que c'est la déforestation, qui en plus casse le puits carbone, mais que c'est certainement pas le CO2 qui fait partie euh, de la biosphère terrestre qui est la cause euh, de tous les heures et malheurs et de la disparition de la biodiversité donc ce sont les industriels donc les industriels eux ils ont les médias et donc à travers euh, des, des gens euh, des présentateurs télé ils essayent de nous faire croire que euh, euh, ils sont non pas le problème mais la solution voilà et donc on voit des grands bateaux en plastique qui partent ramasser le plastique dans les océans Oui comme concept euh, mais il faut essayer de voir plus loin que le bout de notre nez donc pour réduire notre nombre il, il pratique la division et c'est ça qui est, qui est extrêmement euh, un, pour moi c'est le point central c'est peut-être même la raison pour laquelle on fait les émissions radar euh, moi tout ce qui consiste à jeter l'opprobre par exemple par exemple quand je parle du coupe balkanique je, je n'ai aucune animosité euh, par rapport à, à Madame ou à Monsieur Balkani. D'ailleurs, elle euh, est très contente que tu parles euh, oui. que, que, que tu parles d'elle, parce que je pense que ça va lui manquer beaucoup qu'un homme lui parle. Ah oui, peut-être, oui. Non, moi je pense qu'il va être, il va rapidement sortir de prison, euh, Monsieur Balkani. Quand même, il, il, il correspond à ce qu'est la majorité de la classe politique, et c'est un mauvais exemple à donner, quand même, que de laisser un corrompu comme ça en prison. Ça, ça pourrait faire croire que les autres risquent d'y aller. Euh, non. Il faut quand même que le système va mettre bon ordre à tout ça. Il va y avoir un non-lieu, je le sens. Je ne sais pas pourquoi. Il va y avoir un non-lieu, un truc comme ça. Enfin, euh, actuellement, par exemple, eh c'est l'appel suspensif qui permet, qui permet, malgré à Madame Alcani, malgré qu'elle ait été condamnée à trois ans de prison ferme, eh bien non seulement euh, d'exercer son mandat, mais en plus de faire en sorte qu'à le Valois-Péret, on les on lui est donné la charge de maire, ce qui fait qu'elle est passée de 1700 à plus de 4000 euros d'indemnité. C'est quand même formidable. Je crois pas beaucoup, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens condamnés à, à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale qui peuvent dire euh, non seulement je suis dehors, je vous emmerde, mais en plus je suis maire et je touche euh, une indemnité de plus de 4000 euros d'argent public. D'argent public, est-ce que c'est pas beau la vie dans, dans ce système Voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte... Que tous les gens qui viennent nous diviser pour des raisons culturelles, nationales, confessionnelles, partisanes, et qui planifient et qui planifient un nouveau conflit mondialisé, parce que un conflit mondialisé, ça se décide pas comme ça, c'est pas. Tu te lèves pas, Poutine il se lève pas un matin, il dit pas oh, tiens, euh, j'attaquerai bien l'Ukraine. Non, non, non, un conflit mondialisé, c'est quelque, quelque chose qu'il faut programmer longtemps à l'avance parce que il faut euh, euh, euh, embaucher des ouvriers, des ingénieurs, monter des usines, hein. les, les, missiles, ils fabriquent, les missiles, les canons, les obus, les balles, ça se fabrique. ne se fabrique pas tout seul, toutes ces petites choses-là, ça se fabrique pas tout seul. Et donc tout ça est décidé et, et donc euh, on va avoir le privilège et, et éventuellement l'héroïsme, ce que je disais tout à l'heure. De nous exterminer légalement, parce que quand il y a déclaration de guerre, eh bien, tu peux tuer ton prochain légalement. C'est-à-dire que quand il y a la guerre, tu as le droit de tuer. Tu peux tuer 100 personnes. C'est le paradis du, du, du, du, du maniaque et du serial killer. La et, guerre. Et justement, nous, qu'est-ce qu'on défend nous sur la place de la République eh bien, nous, tous les dé, jeudis Nous, on défend le respect de la vie. Et moi, je ne veux tuer personne. Je ne veux blesser personne. Euh, si on me donne une arme je la casserai et je vendrai les métaux à un ferrailleur pour donner à manger à celui qui aura faim parce que ce nouvel évangile de violence eh bien c'est pas le mien et c'est pas le nôtre et on va parler de démocratie c'est très important parce que souvent tous ces gens qui préparent la guerre et tout ça ils te disent attention les extrémistes défendons la démocratie, allez voter, parce qu'en votant, vous défendez la démocratie. Eh bien, et eh bien, et eh bien, ceux qui ont participé au référendum d'autodétermination au pays catalan, dans un des membres de, de, de, de l'Union Européenne, hein, l'Espagne, eh bien, ils, ces, ces, élus, euh, ces, élus, ces élus, ces élus du peuple, hein, pas des préfets, euh, euh, ces élus du peuple du pays catalan, espagnol, viennent d'être condamnés à des peines donc euh, 9 parmi les 12 élus catalans et espagnols ont été